cette phrase du championnat de la CAF, de la Coupe de la CAF. Euh, certainement, donc, euh, euh, la première chose à faire euh, avant le match au Nigeria et après les matchs, c'est vraiment le respect de notre adversaire, euh, c'est l'humilité et, et la concentration, surtout la concentration. Et pour ces matchs, parce que l'histoire nous a montré que il y a eu beaucoup de retournements de situation. Nous avons vu des équipes qui gagnaient de grands scores, et les matchs suivants, elles perdent tout. Il y a des retournements de situation. Ceux qui ne lisent pas l'histoire ne peuvent pas avancer à l'avenir. Il faut savoir lire. Et en particulier, je parle ici de l'histoire du football. L'histoire du football a fait qu'il y a des résultats hein, qui ont été renversés. Raison pour laquelle, en tant que staff technique et coach, avec mes joueurs, on a fait une bulle, on a fermé entre nous. On ne peut pas en vouloir euh, les supporters euh, pour l'euphorie après le, le résultat de matchs euh, passés. Même les médias, même nos médias d'ailleurs, notre média du club. C'est leur boulot, c'est leur sentiment. Mais nous, on est professionnels, on doit être rigoureux. Pas de sentiments, pas des C'est ce qu'on a essayé de faire. Et euh, je remercie mon joueur pour euh, cet esprit-là, de concentration, de respect de l'adversaire pendant toute cette semaine et la concentration euh, au travail. Euh, pour moi, euh, donc, ça va être quasi pas de délégué. Pas Question de salle, bénédiction. un dit de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de de na wachezaji tuko concentrated kwa mechi ya kesho tunaendelea kufanya kazi vizuri japokuwa tumepata matokeo ugenini lakini sio ndio sababu niweze katufanya sisi tusijitume tusiwe concentrated sababu ya mechi ya kesho uki ukirudi nyuma utakuja kukuta kama mpira una historia na historia mpira kama huto kuja Kama mtu basi wewe bado sio mtu wa mtina. Una baazi za timu, ziliwai shinda ujenimi, nyumbani nimbali kwa kaji wa Yote haya sisi sababu ni matokeo ya mpira, na tukarefania kazi. Na shukuru wa chezaji wangu, sababu wanario spirit, ya kutaka kupata ushindi. wiki nzima hii turudi, wako kon kufanya kazi wanajituma mazuriizidi wanafanya vizuri morali komyuu wako tayari kupambana i kesho tupate tukatete matokeo Mimi na benshi lamu nzima la ufundi tulikaa tuka na wachezaji tukawa kitu kusema kama bado hatjafuzwa ijapokuwa kama ijapokuwa kwenye media quels sont les joueurs qui ne seront pas demain, qui ne seront pas au match de demain, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il y a des joueurs très importants de Yann qui ne seront pas demain, qui ne seront pas à la ligne de demain. Tous les joueurs de Yang sont importants. Comment il n'y a pas un joueur de Yang qui n'est pas important. Vous savez, euh, ma façon de faire et la façon de faire de beaucoup de coachs un peu partout dans le monde, c'est que dans le football moderne, il ne faut pas rester. Euh, euh, tout le temps sur euh, des noms, le même nom, le même truc. Chaque match, il a ses spécificités. Il y a des moments où des joueurs arrivent au moment euh, important qui sont pas en forme. Il y a des joueurs qui sont fatigués tellement nous avons joué sur deux années maintenant vraiment euh, une charge de travail et des matchs très très très très, très durs, très très durs pour le joueur. C'est normal qu'il y a des joueurs que la forme baisse. Il y a des joueurs qui étaient sur le banc, mais la forme, elle revient. Encore une fois, il y a de, des aspects tactiques, des euh, particularités tactiques du match. Il y a un match qui demande ce, ce genre de joueur et des matchs qui demandent un, un, un autre genre de joueur. Donc, euh, tout cela fait qu'il y a toujours des changements. Il y a souvent des changements. C'est normal puisque l'adversaire, le, le, il change. C'est normal parce que la forme, elle change. Elle, elle, elle, est pas, elle est variable. Donc le choix de l'entraîneur aussi, il est variable par rapport à tous ces variables-là. Vous comprenez? Donc de nom, non. Si on, on compte seulement de nom, pour moi ce n'est pas un paramètre. C'est un paramètre pour le supporter. Savez le jour qu'on met la formation, chacun dit oui moi je, je préfère ça qui joue. Ça c'est pas grave, c'est pour le prince. Mais pour le staff technique, il doit être responsable. Responsable et pas tenir compte de tout cela, et pas tenir compte des sentiments, et pas tenir compte de, de, de, de, de, de, de, de noms du de joueur. Ce n'est pas des noms qui jouent, c'est les qualités et la forme du joueur qui jouera. Et il faut respecter cela. Je demande à tout le monde de, de respecter tout cela. Vraiment, on doit évoluer dans, dans notre culture footballistique, ici aussi. En, en Afrique, et en, en Tanzanie, en Maghreb, en partout. Il faut arrêter que les fans euh, discute pourquoi celui-là il doit jouer, pourquoi il a sorti celui-là. On doit avancer si on veut faire promouvoir notre propos professional football Kocha anabadilisha wachezaji kutokana na game ambayo iko yake. laba anaangalia mfumo ambao tunaenda na, kucheza mimi, inahitaji wachezaji wa aina fulani. Lazima kutama, kuna mabadiliko ambayo litafanyika. Sio kama lazima wale wale ambao mashabiki umezoea kusikia majina yao do, Lazima wawe pia kunaangalia na performance mazoezini unajua huyu amedrop ama yuko vizuri anaweza kaingia kwenye mfumo ambao takaocheza nao Kensho ama pia hawezi sababu wachezaji nao ni binadamu kuna wachezaji wengine ambao miaka 2 sasa kila mechi wanacheza lazima pia wana wao mimi kupumzika anaweza kawa kutokana na mcheza sana anaweza kadop kuna mwingine mchezaji anaweza kakaa bench akiingia anakuwa mchezaji anafanya vizuri tofauti hata na wale walio waliowanza lazima tuwe tuna tunawashishana tunaabadilisha kutokana na na formation ambayo itachewe. kama formation yangu usu mchezaji fulani na anabidi acheze anaendana na formation basi yule mimi na mpango so tukubaliane kitu kimoja mashabiki tuache hizo tu hilo zama ya kupangiana wachezaji lazima mchezaji fulani awepo, lazima mchezaji fulani awepo. hata ukiaangalia magreb au ulaya wote kocha huwa anakuwa na kikosi kipana, woto, kutokana kutokana na nawabadilisha wale wachezaji wote kutokana na kutokana na mtaji wake yeye na wachezaji ambao anawahitaji kwa muda huo so wale ambao watakuwepo, il dit que tu as marqué deux vies en étranger, tu as déjà l'avantage de deux vies. Alors pour le match de demain, est-ce que tu vas jouer pour tu vas attaquer ou tu vas jouer défensivement ou tu vas jouer, tu attaques, tu défends au même moment pour avoir seulement pour avoir le les résultats qui seront bons de te faire qualifier ou aussi tu as des joueurs qui ne seront pas présents demain à cause de maladies ou, ou comment. Oh, oh. euh, donc je vas-y on mesure que ce soit moi, parle, moi, tu, tu euh, donc on va faire jouer le meilleur équipe possible par rapport euh, au match de demain c'est à dire vraiment par rapport aux, aux, aux, aux spécificités de des dernières. Vas-y. Je vais vous répondre. sa question, est très intéressante. Je vais vous répondre. C'est très, très sensible et très particulier. Mais vous dites un peu particulier, la la Je pense que nous allons jouer équilibré. Nous avons décidé de jouer équilibré. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne sais pas si l'adversaire peut toujours comprendre ce que je veux dire, mais certainement on va jouer pour ne pas recevoir de buts et pour marquer des buts. Tout à tout tout si je rentre dans les détails, je ne peux pas dire comment je vais jouer un jour avant à la ramon si Mais l'idée, c'est de ne pas prendre de les Lakini niya ni kusema tuta na tuta Yote vipo uh -huh. pabona